Je suis Agnès Leboucher, je suis responsable du pôle Usage-Métier à la DSI de Le Mans Université. Je participe aux Assises du CIR depuis 9 ans. Ce que j'apprécie aux Assises, c'est les retours d'expérience des autres universités, les outils qu'ils ont pu mettre en place et qui peuvent nous servir dans notre établissement, et puis j'apprécie aussi euh, les discussions avec euh, les, les autres collègues, les rencontres avec des personnes de fonctions différentes. Et euh, ça permet aussi de pouvoir prendre contact facilement euh, hors euh, assise du CIR avec des collègues pour avoir d'autres échanges. Je, je remercie vraiment les équipes d'organiser ce, ce genre de, de rencontres parce que c'est un travail très important, qui, je sais que ça... Ça leur prend beaucoup de temps sur toute une année. Donc merci à eux.